Bonjour à toi, chers spectateurs, et parlons de ce qui semble clairement être le gros événement du mois d'août, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres, mais donc parlons du gros long métrage de cet été, Nope, ou en québécois, bah ben non, réalisé par Jordan Peele. Il ne rigole pas, c'est vraiment comme ça qu'il s'appelle là euh, L'histoire, c'est celle de, de O.J. et de Emerald Haywood, qui s'occupe de diriger donc un ranch de chevaux supposé être l'un des premiers ranchs à bosser avec l'industrie hollywoodienne, et ils sont obligés de le gérer seuls depuis le décès de leur père. Et comment vous résumer simplement ben, Il va se passer des choses, et je pas forcément à vous dire grand chose de plus, parce que ça serait dommage de vous révéler les détails d'un long métrage qui est très mystérieux, et tant mieux pour nous Et pour en parler avec moi, ben, celui qui avait été là pour Us... Tout et qui fait. est enfin de retour, après quand oh, même plusieurs mois d'absence. Ça fait beaucoup trop longtemps. Oui, tout à comment fait. Comment tu vas euh, Comment vont-je comment... Ça va, Hugo Oui, il fait beaucoup trop chaud pour... Oui, ça il fait, fait beaucoup trop chaud ah, pour, pour faire des, vidéo. des vidéos. Donc, oui. Il fait beaucoup trop chaud pour faire des vidéos, tout simplement. Mais bon, pas trop le choix. Euh, Je sais même pas quoi placer autour de Nope en fait. Il suffit juste de dire le nom de Jordan Peele pour qu'aujourd'hui, oui. on soit tous titillés lorsqu'on est un petit peu adepte de cinéma de genre. Même les adeptes de cinéma de genre... Sont intrigués par un projet porté par Jordan Peele Parce que suite à Get Out, suite à Us Suite à la Quatrième Dimension, suite à Lovecraft County Suite à tous les projets sur lesquels il a de près ou de loin touché à quelque chose Tout le monde a envie de voir ce que ce mec est capable de faire Parce que ce mec a été capable de proposer une vision du cinéma de genre Qui soit complètement à part Parce que dans une industrie où d'un côté on avait Blumhouse Et de l'autre côté on avait A24 Lui se plaçait comme étant une espèce d'anomalie sur... Super bizarre, mais particulièrement aguicheuse. Ah bah si, on va pas se mentir. Blue Mouse, bon d'accord, oui, ça oui, propose oui. des choses oui. cool, mais ok, son premier film était produit par Blue c'est vrai que c'est bon de le rappeler aussi. Mais ouais. tout de même, c'est quand même un mec qui a réussi à se oui. caler dans un milieu où c'est un petit peu fermé. Il s'est fait, fait un petit peu son, son nom, quoi, finalement. Voilà, oui, un oui. oui. Euh, tu vas parler avec cet herpédant <rire> pendant longtemps. Oui, <rire> oui, oui, oui. <rire> mais en tout cas, voilà, il a réussi à se faire un nom très rapidement et il a réussi surtout à faire en sorte que son nom vende. Je veux oui. dire, quand on met qu'un film est écrit et réalisé par Jordan Peele, les gens ouais, ils sont intrigués. Hein, ça... Les gens ils sont intrigués, ils ont envie de voir ce que ça donne. Et avec un tel projet, se basant sur cette affiche, point, et sur un pitch, un ranch, soi-disant le premier à avoir bossé avec l'industrie hollywoodienne, et il se passe des choses bizarres dedans, il a suffi à faire en sorte que tout le monde s'exulte oui. et se demande... Qu'est-ce que c'est que ce truc En fait, je crois que oui, vous n'aurez même pu rien dire. Le fait que ce soit Jordan Peele, on ça y va. Suffis. Enfin, personnellement, en tout cas, c'est gage et de qualité, et de surprise. Et d'ambition. Et d'ambition, et de nouveauté. Oui, oui, on peut continuer de comme de ça pendant longtemps. continue. Je pense que le contexte est placé, mon cher Hugo, qu'as-tu pensé de Noop J'ai oui. énormément apprécié tout le travail qui a été fait autour de Noop. Alors, je suis parti sans voir de bande-annonce. J'ai su le casting, enfin même pas, l'acteur principal, un jour avant d'aller le voir. Vraiment, je m'étais coupé du monde pour, ne, pour avoir le moins d'infos possible et sort de dire c'est Jordan Peele, ça, je savais que c'était Jordan Peele. Et je veux juste savoir ça et j'en veux pas en savoir plus. Donc, j'en suis ressorti ravi. Il a fait un boulot qui est, je trouve, démentiel. Il va beaucoup plus loin qu'il a pu aller pour Get Out ou pour Us c'est vraiment euh, on sent qu'il se construit en fait au fur et à mesure de ses films ou de ses collaborations de son travail parce que comme j'ai dit en sortant euh, ça m'a fait penser à beaucoup d'autres choses okay, sur lesquelles il a travaillé mais on en reviendra dans la partie spoil mm -hmm. voilà j'ai fait faire une boulette euh, mais du coup euh, non pour moi c'est une véritable réussite c'est un coup de maître et je pense que Jordan Peele euh, se place hautement dans les réalisateurs de films de genre de notre époque qui vont marquer le cinéma. Alors je pas aussi loin que toi en disant qu'il va encore plus loin qu'avec euh, Nope, euh, qu'avec Us et Get Out, mais je dirais par exemple que Nope est peut-être à la fois son film qui parvient le plus à être grand public, à être le plus clair dans ce qu'il cherche à raconter, à être le plus clair dans ce qu'il cherche à montrer, et surtout un film qui parvient à être assez analytique pour qu'on puisse y réfléchir en sortant, c'est le The Northman de Jordan Peele. J'allais dire la même chose, rigole pas, j'allais vraiment ah, dire la ah, même ah, chose en plus. Mais vraiment on est sur un film où clairement l'ouverture au grand public se fait de manière tellement facile pour lui que du coup il sait que derrière il peut quand même greffer des choses un petit peu plus complexes pour donner lieu à un moment de cinéma qui ne se limite pas simplement à, euh, j'en sais rien, mais on pourrait coller l'étiquette, le film au grand public de Jordan Peele. C'est oui, pas non, uniquement non, non. ça. Il s'ouvre au grand public indéniablement, mais à aucun moment il ne considère le grand public comme acquis par uniquement le placement d'un contexte, d'une scène, euh, d'une ambiance, oh d'un rythme ou un ça. truc comme ça. Ce que je craignais d'ailleurs en voyant la durée du film, qui est quand même assez colossale pour le projet que c'est, parce que 2h10 pour un film d'épouvante, ou en tout cas de fantastique, c'est extrêmement long. Hmm. Et on ne va pas se mentir, il y a très peu de films dans cette catégorie-là qui arrivent à passer les 2h tenir... et à être tout de même oui. palpitantes. Pour autant, c'est le cas. C'est un de ces films qui, je trouve, est le plus équilibré dans sa durée, dans la juxtaposition des scènes, dans le découpage des actes. Oui, bah, il y a tout, toute la mise en forme, tout... En fait, c'est un ensemble qui fait que ça se tient. On mmh. en reviendra un peu plus en détail, mais je trouve que c'est... Voilà, un, une vue d'ensemble du travail qui fait que c'est une véritable réussite et que ça peut se tenir sur 2h10, du coup. Complètement. Mais... C'est encore une fois, comme tu l'évoquais si bien, le brio de Jordan Peele de réussir à se réinventer en fonction oui. soit des références qu'il va convoquer, soit du voilà. travail qu'il a fait juste avant, soit de simplement comprendre ses erreurs aussi, parce que je fais partie de ceux qui n'ont pas, pas été fadades « Us », mm. mais qui ont tout de même compris la dimension et l'ambition qu'il avait derrière son film. Il y a un film. intérêt derrière ce film. Il y a un intérêt, et il y a un côté cinéma afro-américain post-élection de Donald Trump qui était évident dans « Us », était presque déjà un peu présent dans Get Out, même si Get Out s'était fait avant qu'il se passe tout ce mic-mac. Mais clairement, il y avait ça. Et je trouve qu'ici, il parvient à ramener ces thématiques-là, mais aussi à convoquer quelque chose qui est plus proche de la quatrième dimension, tout en allant chercher du Spielberg, tout en allant oh bon, chercher plein de petits trucs à gauche et à droite, dont il tire vraiment une force et une intensité cinématographique qui transcendent réellement tout ce qui se passe à l'écran. On se dit pas simplement c'est un amoncellement de références qui parfois sont un peu brouillonnes, oh comme ça non, peut non, être le cas, c'est bien digéré. C'est des hommages, c'est mmh. des clins d'œil, c'est des références, c'est des toutes petites piques à gauche et à droite, mais ça fonctionne. On sent que c'est un passionné de cinéma et qu'il fait ça pour... Euh... Il a grandi dedans, il veut rendre grâce, il veut rendre ses lettres de noblesse mmh. au cinéma qu'il a aimé, je pense. Hein. Tout à fait. Voilà. Je te propose qu'on passe à l'écriture. oui On va se faire une petite partie sans spoil, et rapidement on va passer sur du spoil. Vous serez prévenu évidemment à ce moment-là, mais on n'a pas le choix au vu de la structure du film. Euh, concrètement, donc comme d'habitude, Jordan Peele écrit seul. Euh, J'aimerais pas être dans sa tête, vu comment ça doit être un bazar à mettre en forme, à mon avis. Mais clairement, ce qui est fascinant, en fait, dans la manière avec laquelle il construit ses films, c'est qu'il est capable de jouer sur plusieurs tableaux sans jamais se perdre. Chose qui, je pense, devient de, prof... devient de plus en plus profondément compliquée pour un... un scénariste, ou en tout cas un auteur, qui a envie de développer plein de choses. Parce qu'on va pas se mentir, sur le papier, No pourrait être un film hybride, dans lequel se mélangerait plein d'histoires et à la mmh. fin en sortant on pourrait se dire aucune histoire a réellement réussi à me convaincre mmh. ça pourrait être ça là non c'est... je sais pas, une espèce de mosaïque finalement d'histoires qui se, qui se rassemblent et qui du coup euh, sont vraiment alors, déjà très bien rythmées et qui euh, font sens au fur et à mesure que l'histoire se développe et j'aime beaucoup euh, le cheminement qui est fait oui. par rapport euh, à toute l'histoire autour de cette vallée finalement où se déroule le film euh, l'ai trouvé vraiment, euh, vraiment réussi. Enfin, c'est lin... à la fois linéaire et en même temps, ça sort un peu des sentiers battus quand même. Complètement. Et ben, c'est la force de Jordan Peele. De toute façon, son écriture, euh, que ce soit dans Get Out ou dans Us, c'était déjà une totale réussite, euh, l'écriture. Enfin, ce, ce qui fonctionne encore plus ici, si, et je suis complètement d'accord avec toi, c'est vrai que l'écriture, c'est clairement son fort. Mmh. Euh, je trouve ici, ce qui fonctionne encore plus, c'est cette mécanique du mystère. La mmh. mécanique du mystère est quelque chose de. de... Pardon du terme de putain de compliqué à construire aujourd'hui quand on veut absolument tout savoir sur un film. N'importe quel spectateur, vous lui demandez d'être patient et d'attendre de découvrir ce qui va se passer à l'écran, c'est souvent très compliqué aujourd'hui parce qu'on a tendance à vouloir tout surexpliquer, tout surligner et à se dire que seulement une histoire originale peut tenir en fait tout ça. Et la mécanique du mystère c'est quelque chose qui me fascine parce que par exemple, c'est ce qui marchait sur The Lighthouse avec Robert Eggers. C'est cette mécanique de construire un endroit, on ne sait pas ce que c'est, on voit des personnages évoluer. On sent qu'il y a quand même quelque chose de sous-jacent. Exactement. Mais euh... Et là, dans Nope, c'est exactement ce qui se passe dans l'écriture de Peel. C'est-à-dire qu'on a des persos, on les cerne rapidement. Pour autant, on aime bien les découvrir, apprendre à connaître leurs traits et réussir à cerner à peu près quelles sont les relations oui. qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Et dès qu'on nous balance un truc où on se dit qu'est-ce que c'est, on a envie d'en savoir plus, mais on ne se dit pas que c'est nécessaire dans l'instantané. Oui. On se dit que ça va avoir forcément un build-up. C'est un vrai récit. Euh... C'est un vrai récit du début à la fin et qui est mmh. parfaitement construit. Enfin, Tout à fait. Que ce soit l'enchaînement ouais, même de tous les personnages. Alors, les acteurs ils sont pour beaucoup aussi, mais. Euh... Et puis, à partir du moment où on a la révélation de, du, du film, euh, je me suis dit, oula, <rire> oula, oh ça va être dangereux. Et au final, non, c'est vraiment très très bien construit. Et je trouve, on en reparlera dans la partie spoil, mais qu'il a fait quelque chose de risqué et qu'il a complètement transcendé ce, ce, le sujet qu'il traite dans dans oup Je te propose qu'on spoil du coup. Je vous mets le time-code, comme d'habitude vous allez à cet endroit là. Vas-y, fais-toi plaisir, c'est le moment. Spos c'est la partie, spoil. Et bah ben voilà. Bah du coup, non non, mais concrètement en fait, donc c'est un extraterrestre, mais ça va plus loin que ça. C'est littéralement un extraterrestre en fait. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que toute la mécanique de la campagne de, Pogne, de com a été de jouer sur cette idée de mystère comme quoi ça serait un ovni. On s'en doutait, on était interrogé par ça, même si ouais. on pouvait ne pas le savoir. Mais on s'en doutait, la manière avec laquelle le film était construit, et même... Au vu des quelques affiches, je pensais que ce serait plus un truc météo, ou euh... ah, ça, moi jouait beaucoup sur le, ça jouait beaucoup sur le nuage. Ouais, mais la deuxième campagne d'affichage qui consistait à montrer des personnages seulement en train de lever les yeux au ciel, moi j'ai tout de suite cerné que ça serait ouais. forcément un truc en rapport avec ça. Mais du coup, le fait que ça soit littéralement... Un extraterrestre, cette chose, que ce soit un, un personnage à part entière qui va venir hanter cette vallée, je trouve que c'est une super bonne idée parce que ça amène une nouvelle mécanique dans les films d'ovnis ou d'extraterrestres entre guillemets qui fait que la menace elle a un poids extrêmement pesant sur les personnages et on sait que du coup ils pourront rien faire. Mmh. Parce qu'il y a vraiment ce côté démesuré et je trouve que du coup ça apporte énormément en fait à toute la tension et tout le build-up qui est généré. On parlait de la scène de fin mais c'est 20 dernières minutes là. Alors, les 20 dernières minutes, on on en plus. Hein. pour moi c'est un western ces 20 dernières minutes. Oui. C'est un truc de fou mais il y a cette mécanique à la fois de vouloir dompter une bête et en même temps juste de vouloir jouer sur des mécaniques de deux personnages qui se font face et puis hop il y en a un oui. qui va partir et l'autre va essayer de le courser. D'espèces enfin, espèces de, un... espèce de gigantissimes... Euh bête en fait, qui parcourt les cieux et qui est clairement incontrôlable et qui, est, qui dépasse complètement euh, ce qu'on peut imaginer nous euh, être vivants, tout petits être vivants. Tout à fait. Donc c'est vraiment euh, ouais, cette, cette impression de grandeur qui est donnée par le récit. Je trouve que c'est marquant et c'est pour ça que je faisais référence tout à l'heure euh, au travail qu'il a fait avec euh, Lovecraft. Oui, bah oui, enfin avec Lovecraft Country. C'est ce récit de grandeur de choses qu'on ne peut à la fois pas concevoir physiquement mais en plus qu'on ne peut pas concevoir en, au niveau de l'échelle par rapport à un être humain et là c'est tellement bien représenté vraiment à un moment où j'ai posé devant le film et il arriverait presque à montrer du Lovecraft quelque chose qui est quand même très compliqué, à très faire, compliqué. il y a très peu d'auteurs qui ont réussi rapport, à le faire voilà, euh, à comment est construit un récit de Lovecraft et par rapport aux descriptions qu'il fait et là j'étais là ah, il est fort quand même ouais. moi ce qui me fascine encore plus c'est que il greffe au milieu de tout ça, au milieu de ce mystère, au milieu de cette ambiance, cette métaphore filée sur le besoin de capter l'image. Oui. Tout le film parle littéralement d'un groupe de personnages qui n'ont besoin que d'une seule chose, non pas de mettre à bas cette créature, mais de la filmer. Parce que le plus important, c'est d'avoir une image oui. et de pouvoir la montrer aux autres, oui. et de pouvoir dire j'étais là à ce moment-là. Est-ce que c'est pas quelque chose qui obsède littéralement chaque être humain aujourd'hui, d'avoir absolument une image Oui, mais c'est une thématique qu'on retrouvait déjà, notamment dans Signe. Oui, bah complètement. Même si Cygne avait quand même cette, ce besoin, au-delà de l'image, il y avait quand même ce besoin aussi de survie, qui était quand même présent. Et il y avait d'autres thématiques qui étaient euh, plus... Mmh. Elle était présente par le biais des journalistes, mais les personnages oui. en eux-mêmes n'avaient pas besoin d'avoir l'image. Alors que là, réellement, on a ces personnages qui, qui constamment font appel à des gens qui, soit par le biais de caméras de surveillance, soit bien littéralement d'un directeur de la photographie qui va venir sur un, taux, sur le, un plateau de tournage j'ai envie de dire, et qui va placer une série de caméras et qui va nous sortir une caméra IMAX à roulette. alors ça c'est surréaliste mais c'est exceptionnel de ce point de vue là, face à une créature qui elle aussi, au fur et à mesure de son évolution, va devenir elle-même une caméra oui, qui va quasiment revenir à l'origine des personnages qui sont donc les arrières, arrières, arrière, euh, petits, non, petits, oui. petits enfants du mec qui était sur le cheval, qui a été le premier à être filmé de l'histoire du cinéma, qui vont se retrouver face à une créature qui littéralement va, elle aussi, essayer de les capter, image par image par image, vous comprendrez quand vous verrez le film. Mais voilà, c'est cette métaphore, en fait, moi qui m'a fasciné. Jordan Peele est fasciné par le cinéma et il va essayer d'en faire référence dès que possible, et notamment par le biais de la construction de cette créature, en fait. Vous avez vu que ça me faisait vraiment penser à un appareil photo, en fait, les vieux appareils photo... Oui, c'est sublime, le travail qu'il a fait est sublime, sincèrement. Est... Pour moi, c'est ouais, une vraie réussite. Mais tout en mêlant également la, la, la place de la communauté afro-américaine au sein d'Hollywood, par le biais de, ce, mmh. de ces deux personnages donc, qui ont du mal à reprendre le flambeau de leur père, qui a visiblement eu une période de gloire, mais qui n'arrive pas à perdurer. Euh, le fait en plus qu'ils se retrouvent face à un cow-boy asiatique qui dirige un ranch hyper redneck, il y a une métaphore Pierre autour de... Il est très euh, dans le consumérisme, dans, le, dans la consommation. Il y a en... un côté très américain, multiculturel, qui s'immisce dans le film et de, qui semble toujours clair. Jordan dans Dan Pile, toutes ses œuvres sont très, très, très politisées. En oui. fait, euh, que tu vas get out à, je pense à Lovecraft Country. Ou que tu penses à, à ce qu'il bosse en tant que scénariste ou, comme euh, Candyman. Candyman, ou, ou, ou, dont, tu, dont tu me parlais. Voilà, c'est plein de choses qui font que, oui... Tu, tu sais, en allant voir la femme de Jordan Peele, qu'il va y avoir un message sous, soit sous-jacent, soit pas du tout sous-jacent comme dans Get Out, hein, euh, politique vers la société américaine actuelle. Mm. Et là, c'est encore une fois tout à fait réussi, la mise en danger des personnes pour réussir à capter une image, c'est quelque chose qu on, dont on entend quasiment parler tous les jours en fait. Hein Surtout quand tu vois par exemple des mecs qui vont faire des tueries, qui veulent absolument se filmer et être Il y a des métaphores. Hmm. En termes de mise en scène, Bon, Jordan Peele, euh, on va pas se mentir, c'est un mec qui comprend à quel point l'image peut être impactante. Bah, déjà je tiens à souligner qu'il est quand même allé chercher Oite Van Oitema, qui est le directeur de la photo notamment de Interstellar. Mmh. Mais aussi donc de Spectre et du dernier, je crois, de mourir peut-être attendre si je ne te dis pas de bêtises. Mais en tout cas, il allait chercher un directeur de la photo qui sait capter les grands espaces. Mmh. Et, et ben moi, là, je trouve que c'est une super idée parce que du coup, avec ce lieu, avec cette manière de filmer, avec ce qu'il y a à filmer en plus, oui. il y a besoin d'un directeur de la photo qui sache comment capter l'immensité de ce décor et comment le mettre parfaitement en relief. Et déjà, je trouve que c'est un élément qui, par découlement dans la suite de ce qu'on va analyser, montre à quel point Jordan Peele, comme tu l'évoquais si bien, non seulement aime le cinéma, mais comprend à quel point un technicien de cinéma qui connaît son métier va être capable de lui apporter tout ce qu'il faut pour faire un ressortir un son travail, sujet. C'est un travail complémentaire, c'est un travail d'équipe, on reviendra avec le casting après, mais c parce que c'est pareil euh, avec le casting qu'il a choisi et qu'il choisit quasiment à chaque fois. C'est un combo gagnant, mm. mais là en l'occurrence, oui... La, que ce soit le montage, que ce soit la direction de la photographie, que ce soit tout est fait pour que ce qui veut transmettre, toutes les références qu'il veut faire, tout l'honneur qu'il veut faire au cinéma de genre, soit réussi. Mmh. Et oui, effectivement, cette, cette impression de grandeur avec tout ce qui est représenté dans cette vallée et même à l'échelle beaucoup plus petite, je pense notamment aux scènes de moto et de cheval, mmh. sont tellement... Oui, c'est saisissant, même moi qui ne suis pas un énorme fan de, de films de cow-boys, de western, de... Et là, j'étais vraiment en mode euh, à fond. Ah bah à oui. fond, à fond. Les 20 dernières minutes, j'en euh, pouvais plus. Mais moi, c'est ce qui m'attrape à la gorge, en fait, quand je vois les films de Jordan Peele, c'est de voir à quel point il sait comment créer de la tension, et surtout comment l'amener le plus loin possible pour faire en sorte qu'en tant que spectateur, on ne soit pas uniquement en train de se dire « je suis tendu », mais qu'on soit tendu, oui. et que ce soit en sortant de la salle qu'on oui. se dit « putain, les 20 dernières minutes... » Ouh, ouh, ouh, quand même. mais, mais c'est ça qui fait que du coup on est complètement dedans et on n'a pas envie de ressortir parce qu'on se dit que cet univers il, arrive, il fonctionne bien il arrive même à nous rendre confus par le biais de petites histoires, d'anecdotes finalement de personnages euh, d'interprétations de personnages qui font que il y un moment j'étais là ah, c donc le film va aller dans ce sens là puis là tout d'un coup <rire> ah bah non, perdu, ça allait dans un autre sens et ça peut être un piège parce que ça peut complètement faire sortir du film là en l'occurrence c'est pas du tout le cas parce qu'il y a tellement une continuité dans les images une continuité dans le récit que du coup bah, tu restes accroché du début à la fin ah oui. c'est la sensation que j'ai eu ah bah, je te soutiens totalement là dessus enfin, on, on ne décroche pas et ouais. moi ce qui me fascine encore plus dans, dans ce genre de film c'est parce que j'ai souvent tendance ce réflexe des fois à comprendre que je regarde un film tu vois juste ce petit ce petit déclic où tu te dis je sais que je suis dans une salle et que je regarde un film je me Suis jamais posé la question non. devant Nope. Moi, c'est ce qui me fait dire en fait qu'on est devant un film qui n'est pas comme les autres. Et c'est pour ça en fait que j'ai envie de saluer le travail émotion, de Jordan ouais. Peele. On est vraiment ouais dans de l'immersion. Ouais. Dans de l'immersion pure et dure. Et dans une immersion qui ne se limite pas simplement à je regarde un bon divertissement ou je suis bien oui. embarqué dedans. On est avec ces personnes. Jordan Peele arrive tellement à faire ressentir des émotions fortes. Je pense notamment au mal-être. Et là, je pense à, je... sans spoiler, la scène euh, du plateau télé. J'ai. C'est une scène qui m'a vraiment... Enfin... Très énigmatique d'ailleurs, oui. parce que c'est elle qui ouvre le film, littéralement, qui nous laisse un sentiment un petit peu de, de bizarrerie et d'étrangeté. Et puis de et, violence. Et de violence. Tout. Et de violence instantanée. Oui. Et, et pour autant, elle n'a elle, elle pas une réelle continuité directe avec tout ce qui se passe à l'écran. C'est juste un espèce de fil rouge qui permet à un personnage d'avoir un certain développement. Je ne vais pas vous dire qui c'est, parce que ce serait dommage. Mais cette scène-là elle a une, une forme de logique par rapport à tout ce qui se construit autour des personnages, notamment dans leur rapport, on évoquait euh, le travail de l'image, mais il y a aussi ce rapport à l'idée de qu'est-ce qu'il y a dans cette image. Est-ce qu'on est capable de soutenir cette image, malgré ce qu'on y voit, et malgré l'horreur qu'on peut y décrire et qu'on peut constater Est-ce qu'on pourra la soutenir et se dire derrière, pas de souci, tout va bien C'est ce qui est évoqué au travers de ce film. C'est toute cette réflexion autour de « Est-ce qu'on en ressort indemne de capter on, une image » je, je on supportera euh, le, ce qu'on veut montrer ?» Ce qu'un personnage évoque très bien par cette impossibilité de revenir en arrière une fois qu'elle sera captée cette oui. image. Et qui, d'ailleurs, a beaucoup de sens par rapport à ce qui arrive à ce personnage oui. dans la continuité du récit. Mais du coup, je trouve que, encore une fois, utilisé si bien, au-delà d'aimer le cinéma, Jordan Peele le comprend. Le comprend tellement qu'il est capable de greffer des réflexions autour de cette idée qu'en tant que réalisateur, on va capter des images. Et si on va trop loin... On peut marquer durement le spectateur, sans pour autant le perdre. Oui, non mais c'est, c'est fascinant. Et c'est grandement aidé par le casting. Oh du là coup. là, il me fait mes transitions en plus, c'est magnifique. J'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit. Euh, on parle d'abord de Kiki Palmer et de Daniel Kaluuya, les deux acteurs principaux. Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de les mentionner, en sachant que Kiki Palmer a déjà bossé avec Jordan Peele sur plusieurs films. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, est quand même bien, bien, bien, bien connu du bonhomme. Euh, et Daniel Kaluuya, avec qui il avait explosé avec Get Out. Je sais plus si c'était chez toi que j'en avais parlé, que je, je l'avais découvert dans Skins. Je crois que c'était, oui, oui, oui. Je crois que Mais j'adore cet acteur depuis que je l'ai découvert dans Skins, en fait. C'est-à-dire au début. Et ça remonte à, il <rire> y a un petit moment... Je quasi... la saison 3, 2 ou 3 de skins. T'as 15 ans, j'aurais presque envie de te dire. Hein. Non. Ah, ah peut-être. Hein. Ah, oh, ouais. oh, ça fait mal, hein, ça fait très mal. T'inquiète pas, regarde. <rire> je te un peu. Hein mais ouais, et non. non. J'adore cet acteur vraiment. Et dans le film là, je l'ai trouvé effarant. Enfin, c'est ahurissant. Il passe de, de tête à en... de... de visage, d'expression euh, tellement différente et tout. Euh, j'étais vraiment euh, impressionné par son jeu d'acteur. Ce Moi, c'est un acteur qui m'impressionne de plus en plus. Mmh. Enfin, je trouve que c'est un mec qui est capable d'énormément se renouveler, de proposer des interprétations très ambiguës sur des personnages compliqués. Enfin... Je pense au monologue de début de sa sœur, du coup, où lui, il reste posé derrière. Je ne sais pas si tu as fait attention, mais il reste comme ça pendant dix minutes. Et j'étais là, mais c'est incroyable. Enfin, vraiment, ah, oui, il non, transmet non, une, sa euh, une sensation incroyable, je trouve. Pour les rôles plus secondaires, alors moi j'en retiens deux et un en plus. Il euh, y a Brandon Perea et Stephen Yeun, qui sont deux excellents acteurs qui jouent deux personnages qui sont aussi énigmatiques que très attachants, pour l'un qu plus sont que l'autre. Au de la scène finale. Euh... Exactement. Et après, il y en a un que moi j'adore, c'est Michael Wincott, qui joue Anders. Oui, et puis euh, je te disais, moi, Stephen Yeun, euh, oui, bah je suis oui. vraiment content de le revoir. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu. vu la dernière fois, c'était dans Walking Dead. Et j'étais vraiment, ça m'a touché mon petit cœur de revoir. Oh. Surtout que je trouve qu'il joue trop bien à chaque fois. Ah non, mais il joue super bien. Mais c'est un excellent acteur oui. qui en plus se permet de sélectionner vraiment avec une, une grande, un grand pragmatisme, une grande logique ses rôles pour justement pouvoir s'investir à fond dedans. Et, et moi, je trouve que Michael Wincott, il a une manière d'interpréter le personnage. Et il a une voix, oui, hein, il a une prestance, voix. un charisme, il a un truc qui se dégage. Il en passe super bien. Euh... Ah oui, mais moi je voudrais qu'il me fasse de la SMR tous les jours, hein, ce mec-là, de toute façon, avec la voix qu'il a. Mais en tout cas... Par découlement de ce que tu évoquais, ce casting renforce énormément mmh. l'immersion qu'on a dans le film. Clairement. Et c'est vraiment saisissant de voir à quel point tous ces personnages ont une vraie cohérence de jeu et ont une vraie logique de, de lien les uns entre les autres. Mmh. Je veux dire, c'est pas comme des fois on peut voir sur des grosses prods où chaque acteur joue un peu pour eux. Ils sont ouais, vraiment. Ouais, ils sont ensemble. Voilà, ils sont ensemble et le. Ils jouent ensemble. Et la force en fait du film les porte du coup tout du long et les incite à être un groupe. Et je trouve que ça se ressent à fond à l'écran. Ça, ça donne une espèce de réalisme que je trouve encore plus... captivant, en fait, et qui mmh. permet aussi de tenir le film, parce que le film, pour, comme je disais, aurait pu nous perdre à plusieurs reprises. Et cette espèce d'énergie que tout le casting a fait que en fait, ça se tient en ah, complètement. complètement. On arrive à la fin de cette vidéo sur NOPE. Qu'est-ce que tu en retiens, mon cher Bah ben, C'est une œuvre comme je t'ai dit, en sortant magistrale qui est peut-être pas parfaite, mais qui est en tout cas, pour moi, une vraie leçon. Euh, et une claque, euh, mais ça, c'est que mon avis. Euh, J'encourage fortement à aller voir Nope euh, Si ce n'est pour l'amour de Jordan Peele, au moins pour euh, toutes les références qu'il peut représenter ce film-là. Ce n'est pas moi qui vais te dire le contraire. Euh, non, clairement, oui, euh, plus j'y pense là, plus je me dis que Nob va clairement être l'un des temps forts de cette année 2022 parce que c'est un film qui est couillu, c'est un film qui est bon, c'est un film qui respecte sa promesse sans espérer que le spectateur en demande plus, ce qui est fort parce qu'aujourd'hui on a tellement tendance à en demander plus à un film constamment que là réussir ce pari de faire en sorte que le spectateur soit contenté à la fin de la sortie, ben c'est pour moi une réussite totale. Ouais, non, on est sur un film qui est, vraiment un, est un package complet, en fait, de, de, de, de bonnes personnes qui se sont rencontrées au bon moment pour concevoir le bon truc et faire ensemble... C'est l'alchimie. De... Ouais, c'est ça. Et d'embarquer le spectateur dans quelque chose qui fonctionne de A à Z. C'est ce qu'on demande la plupart du temps à ce un film. film et oui. c'est ce qui est rarement et de plus en plus atteint. Donc, c'est bon de le rappeler. Mais ouais, nope de Jordan Peele, Hugo l'a dit. Allez-y, oui. c'est une valeur sûre. Oui. Vraiment, des... mmh. tu, prends, tu prends tes claquettes et puis là, tu vas euh, au cinéma. Même en short, m'en fous. Merci mon cher Hugo. Bah merci à toi, ça, ça, bon, Je prie. ça m'a fait plaisir de revenir. Bah oui, depuis le temps. Oh là là. A bientôt mon cher. Je on, sais se pas pas très, on se revoit très très vite. Oui, je pense qu'on va se revoir très très vite. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Allez, salut. Non. Eh ben non. Vu qu'il y a eu une partie spoil, il ne peut pas non. le faire. Il le fera pas. Mais à la on fin... On vous a vu qu'il arrêtait pas de râler parce qu'il fait ça. Mais à la fin, il y a... Le sosie de Rizamed qui survit. Oui. C est, c est... Voilà.